Alors j'ai été greffé il y a 10 ans effectivement, en 2011, 22 août 2011. Et mon quotidien, bah il est complètement normal. <rire> Ce qui n'était pas le cas avant lorsque j'étais malade, hein, bien sûr, c'est toute la différence. C'est qu'après, avec le don d'organes, on reprend une vie complètement normale. Les seules contraintes que j'ai, c'est de devoir prendre des médicaments le matin et le soir, de manière très régulière, si possible, euh, en euh, faisant pas trop d'écart euh, de temps entre les prises de médicaments, hein, Mais parce qu'on a un médicament qu'on doit prendre toutes les 12 heures. Mais bon, voilà, ça c'est facile, euh, même si on déborde d'une heure après dix ans, c'est pas grave. Hein. Donc c'est ça la contrainte principale. Aussi, euh, c'est d'avoir... Euh, un rendez-vous tous les trois mois au CHU pour une consultation avec euh, bien sûr des examens donc d'abord prise de sang électrocardiogramme euh, biopsie euh, régulière alternée avec une échographie donc c'est à trois mois de distance on a euh, l'un ou l'autre et puis euh, une radio pulmonaire en même temps que la biopsie euh, des choses comme ça ça ça prend euh, un peu plus d'une demi-journée, et donc ça, une demi-journée tous les trois mois, voilà. Alors au début, c'est plus rapproché, ça s'étale dans le temps, euh, plus on s'éloigne de la greffe, au départ, évidemment, c'est plus fréquent, c'est tous les quinze jours, tous les mois, je me souviens même plus d'ailleurs, parce que, comme je vous disais, on reprend une vie tellement normale, enfin, pour moi, c'est le cas, hein, que euh, c'est tout, quoi, en dehors de ça, euh, j'ai aucune contrainte. Euh... Alors, euh, oui, euh, avec le Covid, il a fallu reprendre l'habitude de mettre un masque, ce que j'ai eu du mal à faire, même si je suis passé par là avant. J'arrivais pas et j'arrive toujours pas. Euh, souvent, je parte chez moi, j'oublie le masque, je reviens. Euh... Euh, voilà, c'est ces contraintes-là. Mais autrement, euh... sur l'alimentation, un petit peu, mais rien de bien gênant. Hein.